J'ai amené la recette J'ai amené la recette Fais-toi léger la recette J'ai amené la recette Cinquième épisode des indices chrono. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la seule série que j'arrive à tenir A chaque fois pour les autres je suis là euh, Ouais ouais épisode 2 bientôt Balancez les rappeurs en commentaire mais non non. Au final ça sort jamais ou alors ça sort 6 mois plus tard Bref là je surveille un gars depuis plus d'un an Les anciens on s'est croisés dans les com. Je valide de plus en plus les bails il s'appelle Aiko Vient de Bruxelles et que ce soit dans sa musique Ou dans sa personnalité c'est quelqu'un de particulier Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche On en parle tout de suite mais Avant ça j'aimerais vous demander de jouer le jeu pour quelque chose Il y a un petit bike qui se joue à 5 Aïko lâche un dip pas voilà, c'était un franjo. Dans un son, voilà, ça va être tendu, je le sais. Le maximum tourne aux alentours des 2000 et c'était la précédente analyse chrono sur Dox. Mais voilà, je pense qu'on peut le faire. Appelez vos voisines, tout ça. Chauffez-vous, putain! Et au moins que ce soit un bon délire, je compte sur vous. Allez, c'est parti pour ce cinquième épisode. Je suis un rappeur sans sas. J'ai de l'inspiration. Ta pilla, tu sans cesse. Je suis dans le vaisseau, je suis dans le sas. Je suis dans ta tue, je suis dans le casque. une dictature, t'es sympa. Je vais commencer par vous parler de lui parce qu'il n'est pas indissociable de sa musique Et ça vous aidera peut-être à mieux comprendre son univers et son but Alors déjà pour vous donner une petite idée de qui il est Je dirais simplement qu'il fait partie de ceux qui n'ont pas attendu d'avoir du matos à 4 chiffres pour se lancer C'est un gars qui sait où il va, proche du public et sûr de lui sans non plus rentrer dans l'arrogance Je sais que ce morceau va me faire percer au fil du temps il a prouvé que ce qu'il fait est efficace Et même si voilà, comme vous savez ou allez le voir Sa musique est assez spée à la première écoute et Voilà on finit par y accrocher Tout ça pour dire que c'est par une bonne combinaison entre musique et études Qu'il réussit à faire quelque chose qui manquait justement au public francophone Pour en savoir un peu plus là dessus d'ailleurs Et même sur ses études, sur sa perception de la réussite Et du système qui est très intéressante, vraiment très motivante Tout simplement pour savoir qui se cache réellement derrière cette musique euh, Connement intelligente Je vous invite à lire et regarder l'interview qu'il y a sur lui Ça a été à peu près le déclic pour cet épisode je vais pas vous le cacher. D'habitude je préfère avoir plus de matière pour une vidéo. Mais là, allez, je vous mets le lien en description, vous irez voir tout ça. Voilà, il y en a plusieurs. Passons au plus important, sa musique. Je suis un rappeur sans sas. Je suis dans je suis dans le casque. Alors vous allez trouver ça bizarre et vous demander pourquoi je fais cette vidéo, mais Aiko ne fait pas du rap, du moins il se considère pas rappeur. C'est même pas un délire qui est forcément on est comme ça, tu vois, on est pas dans le rap ghetto. On n'est même pas rappeur, tu vois. Freestyle et tout ça, connaît pas. <rire> <rire> Mais voilà, bon enfant, turn up. Et même si aujourd'hui, un rappeur, ça peut être n'importe qui et n'importe quoi en même temps, je suis plutôt d'accord avec lui. Je dirais même que c'est l'ambiance qui est rap, ainsi que son attitude. Ce qui manque au trio, voilà, c'est les textes. Et vous allez voir que au final, on est beaucoup à ne pas avoir le même comportement à ce sujet. En temps normal, il est le parfait exemple de ce que je déteste dans la musique, des textes vides et répétitifs. Mais si, il est là aujourd'hui, si je l'écoute et si je tolère ça, c'est parce qu'il est différent des Dis pas voilà si tu prends des doliprane, rajoute du sirop pour la de préférence eucalyptus. Toujours Ricola dans la trousse ou Cassis eucalyptus. que des hachoums dans le bus. Attends, déjà ce que j'aime c'est lui, c'est la nouveauté qu'il apporte à la base même de sa musique, que ce soit sur les instrus qu'il compose lui-même, dans les flots ou dans le visuel. C'est assez atypique, c'est-à-dire que sur un morceau francophone, où globalement on va être à fond sur chaque mot pour en tirer l'originalité parce que l'ambiance on la connaît déjà, ou du moins on la redécouvre, ben là, ça va un peu passer à la trappe tout ça. Vous savez, c'est un peu comme avec les ricains, un peu comme avec ceux qu'on considère dans le futur. On est, allez, le trois-quarts des francophones à rien pigé au texte, mais on sèche quand même le morceau juste parce que la mélodie et le flow vont nous paraître si différentes chez nous. Alors... Aiko a-t-il un double caché au fond de la Silicon Valley ou y a-t-il autre chose Pas besoin de chercher plus loin l'explication. Euh, S'il y a aucune direction musicale similaire à ce qui se fait chez nous, c'est parce que, comme il le dit dans une interview chez Hello News, et comment t'as découvert le hip-hop en fait Pourquoi t'as choisi le hip-hop hip Mec, et... euh, je l'ai pas, je l'ai découvert super tard, tu vois. Donc, je suis pas le genre de gars qui va dire ouais, j'écoutais du Tupac, du Biggie à l'époque, qui va faire le puriste et tout. Je connais pas, gros. Je l'ai découvert super tard, gros, avec MCM. Tu vois les clips qui passent en boucle à la télé, tout mm -hmm. ça. En vrai, j'étais pas bénédant de la naissance tout ça comme beaucoup de rappeurs aujourd'hui, tu vois. Du coup, Quoi de mieux pour créer que de ne pas avoir nagé dans la culture hip-hop Après ça n'empêche pas que de l'autre côté, il soit pas plus ou moins influencé par euh, le rap ou d'autres styles. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous invite à écouter l'interview qui a été réalisée par Rap Addict. Parce que je bien vous en parler, mais euh, je ne vais pas cramer leur taf non plus. Du coup, pour fixer un terme précis à son style, je considère ça comme du turn-up sans le côté banger, surtout pour les deux derniers concepts, Deep ah, voilà et les capsules. Il a vraiment cette recette là pour créer les délires ambiancés, avec les prods, les adlibs, bref ça fait un taf monstrueux Aiko Squad, elle a le tarpé Akali, elle a le tarpé Akali, elle a le tarpé Akali, elle a le tarpé Akali, elle a le, le même bonneté que Mia Khalifa. Quand je mets ce feu, elle m'appelle Aiko Alité. Cool. Faire du sale, c'est saleté. Avec sa mère, ouais, gros, c'est planifié. Maintenant tel le veut le concept, je vais aller vous laisser vous fixer un avis Mais je vais quand même essayer de vous convaincre de le suivre en quelques secondes Du coup Aiko est en train de monter en puissance parce qu'il ne ressemble à rien à ce que l'on peut trouver actuellement chez nous Ou alors c'est très mal fait, son passage par des textes vides est méthodique, Donc voilà c'est pas pour autant du troll rap, il est très sérieux avec la musique malgré les apparences Et je pense pas qu'il veuille avoir une image similaire de VAD ou de Lorenzo Actuellement il n'a encore rien prouvé et directement après une mixtape qui porte le même nom d'ailleurs Non pas un EP mais un album devrait voir le jour fin 2018 Pour rebondir avec ce que j'ai dit précédemment Voilà d'après lui ça ne ressemblera rien à cette shit qu'il produit jusqu'à présent et n'oubliez pas, dans 6 mois, il aura laissé 100k et une petite Rolex au poignet Voilà, vous l'aurez entendu ici pour la première fois Moi je vous remercie d'être resté jusqu'ici Proposez-moi d'autres artistes pour les prochaines analyses chrono dans les commentaires Je rappelle que le concept est en description pour tous les nouveaux Les réseaux aussi, ils sont d'ailleurs aussi, voilà, euh, bientôt 1000 euh, sur euh, Twitter Mais euh, pff, on n'est pas beaucoup quand même, euh, venez les gars On se retrouve fin août ou à la rentrée Ciao les frangos Est-ce que tu sais faire ça Such a